Oui, c'est le résultat d'une longue réflexion, euh, étant moi-même journaliste de, de presse écrite, illustrateur à mes heures perdues et euh, passionné de sciences. Je n'ai pas fait un cursus scientifique euh, dans mes études, mais j'ai fait ça sur le tard. J'ai lu beaucoup d'ouvrages euh, liés notamment à la physique quantique et à la relativité. Et pour moi, c'était une ré révélation. Euh, une révélation dans le sens euh, où euh, j'ai compris que ça interagissait avec notre, euh, notre réalité. Et j'ai aussi constaté que c'était deux sciences qui, malgré euh, euh, le fait qu'on les ait découvertes il y a 120 ans environ, étaient vraiment méconnues, vraiment méconnues du grand public. Et j'ai allié euh, mon métier de journaliste de presse écrite, euh, mon goût des sciences et euh, mon coup de crayon, pour réaliser cet, un ouvrage une bd euh, grand public j'ai pensé que cette, ça pouvait pallier un manque euh, par rapport à la transmission du savoir je voulais faire une vraie bd avec un récit euh, euh, qui soit qui soit dans le cadre dans le dans les codes de la bd je voulais pas que les gens pensent qu'ils lisent un, un manuel scolaire et euh, le fait de mettre une famille et de leur quotidien rassure les gens. Et en fait, quand on parle de science, souvent les gens pensent que soit euh, c'est trop compliqué, ils vont rien comprendre, soit ça ne les concerne pas. Et je voulais un peu invalider ce genre d'argument en réalisant cette BD, donc grand public, et en intégrant des faits scientifiques dans un récit où on parle du quotidien. Pour que les gens se sentent impliqués, que le lecteur soit impliqué directement euh, dans, dans le récit. Euh, Infinix est une suite indépendante de Quantix. Euh, Quantix avec Quantix, l'idée était d'aborder euh, les notions de, liées à la, à la relativité et la, la physique quantique dans, euh, euh, disons, je dirais, les bases de ces deux sciences. Et puis, dans Infinix, je Pousse le curseur plus loin en allant aux frontières, euh, de la, aux frontières de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. L'infiniment grand euh, répond aux lois de la, de la relativité. Et il y a des choses extrêmement étranges qui se passent euh, dans l'espace-temps quadridimensionnel, car l'espace-temps est à quatre dimensions. Et euh, dans l'infiniment petit, et eh bien on, on va euh, aux limites, c'est-à-dire vers. Euh, vers le vide, hein, le vide quantique. Et le vide quantique est extraordinaire hein, parce qu'il euh, n'est jamais vide. Et c'est ce que j'explore euh, dans cette BD Infinix. Donc les deux BD Quantix et Infinix traitent de relativité et de physique quantique de manière différente. Les deux BD se complètent euh, et peuvent se lire indépendamment. Euh, idéalement, c'est bien de lire Quantix et Infinix parce qu'on retrouve les personnages et j'ai pris le, le parti de les faire vieillir un petit peu aussi, puisque le, temps, euh, le thème du temps est, est central dans les deux BD et euh, j'ai trouvé intéressant de, de faire vieillir un petit peu. Alors, il y a un, un garçon qui s'appelle Bastien qui a d'abord 5 ans, il a 8 ans euh, dans la deuxième BD, idem pour la jeune fille qui est, euh, qui est une surdouée de la, de la science. Euh, voilà, donc euh, après, c'est libre choix à chacun, les deux se lisent indépendamment. Oui, c'est clairement une porte ouverte euh, qui se lie sans prérequis. Et l'extraordinaire avec ces deux sciences, la relativité et la physique quantique, c'est ce la première fois que, que l'humanité lève un coin de voile sur sa propre réalité. Parce qu'au fond, ces deux BD parlent de notre réalité, qui n'est pas telle qu'on l'aperçoit, que nos sens euh, l'aperçoivent. Et par ce fait-là, ça ouvre des perspectives philosophiques, la question première du qui sommes nous au fond euh, que faisons nous là et c'est je pense que c'est ce qui m'intéressait en premier lieu aussi c'était de, de pouvoir par parler de l'humain et euh, l'extraordinaire et que ces sciences euh, donnent un aperçu de notre réalité qui est extrêmement étrange euh, on est, si on regarde la physique quantique, on est dans une sorte de bain à remous quantique fait de particules qui sont essentiellement, qui sont en mouvement perpétuel. Nous ne sommes pas dans un monde statique, prévisible et en dur, en fait. Les couleurs sont, sont, sont un très bon exemple parce que, évidemment, tout le monde perçoit, on perçoit tout le temps des couleurs. Et la deuxième partie du livre s'appelle « Un monde d'illusion eh bien, euh, les couleurs euh, sont une illusion. J'ai appris un petit accessoire. ici une mandarine. Euh, une mandarine parce qu'elle elle a une belle couleur euh, orangée. Alors, si on regarde cette mandarine, euh, on pense que la nature nous montre une, euh, une, une caractéristique intrinsèque euh, à cette mandarine, c'est-à-dire qu'elle est de couleur orange. Euh, C'est quelque chose d'objectif. Et nous, par nos yeux, nous nous des capteurs de cette réalité. Euh, pas du tout. En fait, c'est pas c'est pas ça. C'est pas ça. En fait, ce que nous dit cette mandarine, euh, c'est autre chose. Les couleurs n'existent pas. Alors, si elles n'existent pas, euh, qu'est-ce qui existe Ce qui existe, c'est ce une onde électromagnétique. Les ondes électromagnétiques partent, partent de cette mandarine et viennent dans notre rétine. Et cette onde électromagnétique liée à ce que nous appelons couleur, et eh bien, euh, cette onde électromagnétique va être encodée dans notre cerveau et par un processus extrêmement complexe de biochimie. Et euh, notre cerveau va nous dire attention, cette onde-là, de cette longueur d'onde-là, c'est orange, bling orange. Comme nous sommes tous des humains, des Homo sapiens, nous sommes tous câblés. À peu près de la même manière, et nous allons tous déceler euh, une couleur orangée à cette mandarine. Mais la couleur orange n'existe pas, le bleu n'existe pas, le rouge n'existe pas, aucune couleur n'existe. Tout ça est créé dans notre cerveau. Ça, c'est un petit exemple euh, très parlant, je trouve, euh, qui démontre que euh, qu'est-ce que la réalité au fond est-ce qu'elle est extérieure, qu jusqu'où on la crée dans notre cerveau. Euh, c'est intéressant et c'est un, un des exemples dont je parle dans la, dans la BD. Je sais pas, une mandarine, c'est autre chose, mais c'est euh, un des thèmes qui m'intéresse. Alors, il y a le Quantix, Infinix, euh, il y aura un troisième ouvrage euh, qui est prévu, donc c'est se serait c'est normalement une trilogie et euh, c'est toujours dans la même perspective l'idée de euh, savoir comment nous sommes arrivés ici et comment l'univers s'est créé comment nous sommes arrivés là il y a beaucoup de choses à dire euh, l'idée euh, est de d'utiliser les mêmes la même recette de mélanger euh, le quotidien, euh, de retrouver nos amis, euh, cette famille euh, qui, qui, qui va vivre diverses aventures euh, pour expliquer euh, finalement euh, l'une des questions à nouveau essentielles, qu'est-ce que nous faisons là et pourquoi sommes-nous là et comment sommes-nous arrivés là.